Coucou les DD, la vidéo que vous allez voir j'ai eu un problème technique sur une de mes deux GoPro sur la GoPro 7 elle a filmé, mais quand j'ai voulu regarder la vidéo, il y avait marqué erreur vidéo, donc je ne pouvais plus la relire ni sur la GoPro, ni sur l'ordinateur donc j'ai filmé avec la deuxième GoPro Hero 4, sauf qu'il y a des angles de vue différents, j'ai hésité avant de vous la mettre, je ne savais pas si, si je laissais tomber ou pas mais vu comment le nid est bien placé et à un endroit plutôt particulier je me suis dit quand même, allez, je fais un petit montage et j'essaie de vous montrer ça. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à très bientôt les dédés. Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques caché dans un jar de parasol. Donc vous allez voir ça, je vais vous montrer le chemin. Le matériel est prêt. Vous voyez, il est juste là-dedans. Un jardin de parasol. Comme vous avez vu, il y a juste de l'eau à côté. Et les frelons sortent de dessous. Donc on va ouvrir la fermeture éclair, s'habiller et regarder tout ça. A de suite Bon les DD, je vais commenter un peu la vidéo puisque le son il y a parfois, on va pas trop m'entendre Donc là on voit que je vais descratcher le protège parasol Et là vous n'allez pas le voir sur la vidéo mais le parasol va se décaler de 1 mètre à peu près Vous allez le voir tout à l'heure Donc on voit quand même qu'il y a de l'activité de frelons. Que c'est peut-être pas un peu tigny Donc vous voyez la GoPro que j'ai de la même, ben, elle a marché au début quand j'ai fait la présentation et après ben, ça a enregistré mais erreur fichier. Voilà. Donc je ne sais pas comment récupérer, j'ai cherché sur internet et je n'ai pas trouvé. Donc là on voit quand même qu'il y a pas mal de frelons qui tournent autour de moi. Il y a le client qui est par la fenêtre, je vais lui montrer de loin. Donc là j'ai Bouger l'autre la, gopro et on va, va m'attendre un peu mieux on voit qu'il y a du monde oui, ça reste un très et regardez un mal. truc le nid de frelons vous allez la voir où il, il pour est pour et regardez où y se se on on gauche, il y a pas mal d'activités au niveau du poteau à votre gauche on voit qu'il y a pas mal de frelons. frelons et le nid et pourtant il est dans le parasol Malheureusement, je le fais tomber, je ne voulais pas faire ça. Mais bon, c'est pas très grave. Euh, L'important, c'est de mettre le nid près de l'endroit où il était à la base, pour que tous les frelons reviennent au nid quand je, euh, après l'intervention, pour pouvoir traiter toute la colonie entière. En fait, au niveau du nid, il y a un phéromone, et c'est ça qui les fait revenir au même endroit. en fait. Donc là, je pulvérise un peu le... Le parasol parce que euh, il y aura des, frements, des frelons qui vont se poser Et Le but c'est qu'il touche quand même de la poudre Parce qu'on voit que quand même le parasol il a été décalé Au début à la base il était collé au poteau voilà, Donc là il faut laisser agir Et vous allez voir quand je vais regarder le poteau Tous les frelons posés sur le poteau Ah vous voyez tous ces frelons, en fait là il y a un fer au monde, c'est là où le nid était à la base collé. Donc la solution pour que ça marche, c'est de remettre le parasol près du poteau et mettre le nid au pied du poteau. Voilà l'importance de laisser un nid de frelons sur place après l'avoir traité. Pour pouvoir attirer tous les frelons qui sont partis à l'extérieur et pour pouvoir tuer toute la colonie. Donc là j'en mets un peu sur le poteau aussi puisque le nid il va être au sol Donc après le client il va nettoyer ça avec de l'eau hein, Au bout de quelques semaines Bon là je vais faire une petite connerie donc je vous laisse A bientôt les dédés